Vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui fait que vous vivez des situations répétitives malgré votre vigilance malgré toutes les précautions que vous prenez c'est à dire que malgré tout vous allez réattirer à vous et revivre les mêmes relations amoureuses qui vont se solder avec une séparation dans laquelle on va vous laisser tomber les mêmes échecs financiers euh, malgré votre vigilance à vouloir tout mettre en place pour que ça ne soit pas le cas est-ce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui fait que ces situations se répètent malgré vous Et aussi, comment faire pour sortir de ces situations répétitives Moi, je vous propose une conférence, justement, le jeudi 26 novembre sur Zoom, donc bien au chaud, chez vous, à 20h. Alors, je suis Hermel Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Donc je suis en charge dans les séances individuelles d'aller voir ce qui se passe dans votre vibration intérieure qui fait que vous avez cette réalité de vie là, parce que tout est intrinsèquement lié. Votre vibration intérieure influe sur votre réalité extérieure, ça veut dire que tous les événements de votre vie que vous, que vous y vivez sans exception, est la résultante de votre vibration intérieure. Donc si vous vivez des situations répétitives, c'est bel, bel, bel et bien là que ça se trouve. Donc la question en fait qu'on va exposer aussi dans cette conférence c'est mais de quoi est constituée votre vibration intérieure Pour que vous ayez l'information de où agir et comment faire en fait. Donc j'espère que cette clarté va vraiment vous amener à vous accompagner en toute autonomie et en plus euh, dans, dans, dans cette conférence, je vais aussi euh, vous simplifier en fait, c'est vraiment ça parce que c'est important pour moi, que vous aussi vous ayez cette information et que de manière très simple, en trois étapes voyez, vous puissiez euh, de vous-même transformer justement votre vibration intérieure de façon à ce que vous puissiez euh, bah, rompre ces, ces situations répétitives et je vais aussi parler des rituels d'intégration parce que c'est super important sans intégration la transformation de votre vibration intérieure ne se fait pas donc les situations répétitives sont là donc voilà tout ça étant intrinsèquement lié euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser me mettre en commentaire et aussi merci de partager afin que nous soyons au plus grand nombre de prendre soin de nous, que votre entourage puisse avoir les éléments pour prendre soin aussi d'eux. Euh, une conférence en fait suffit aussi. La mise en connaissance vous permet justement d'avoir euh, la possibilité, euh, par vous-même, justement d'initier ce changement que vous souhaitez et aussi de rompre ces situations répétitives qui sont quand même bien fatigante. <rire> Donc, merci de la partager si elle fait sens pour vous, cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Surtout, inscrivez-vous. Euh, les liens vont être mis juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.